Alors, je vais vous montrer au qui va beaucoup mieux. Voilà. Alors, ce qu'il nous montre là, c'est que les écailles, ils ne sont pas encore toutes remontées en parfait état et tout ça. Voilà, je te lâche. Mais ça va beaucoup mieux. Plusieurs fois, alors déjà, le, le saut, les deux seaux, on les a mis toute la journée ici. Et plusieurs fois dans la journée, on est venu remettre de l'eau ici. Comme ça. Là maintenant, euh, on est à peu près sur les mêmes températures hop. et puis euh, la composition bah, c'était euh, à peu près la même Hop hop, hop on essaie de se faire une petite place donc il va sortir de son bac hôpital enfin, j'espère voilà, tu vas pouvoir retrouver ton bassin tranquillou s'il veut bien allez alors pour euh, Brewster qui est euh, à côté dans son seau Je le laisse euh, faire. Bon, <rire> oh, finalement, tu sens pas cet hôpital. Petite chambre individuelle. Alors, je vous montre Brewster. Le temps que l'autre se barre. Brewster, on va euh, le conserver en... Voilà. On voit qu'il y a encore des, des plaies. Imp... Là, ça va, mais il reste... Je pense qu'on est encore limite. Donc euh, Brewster va revenir à l'intérieur avec nous. Euh, et on va euh, continuer les soins quelques jours de plus. Alors, Aubel Oui. Généralement, on évite de laisser euh, l'eau du bac euh, hôpital dans le. Qu'est-ce que j'ai de ça, moi De remettre euh, l'eau utilisée dans les, les seaux et tout ça pour des risques de contamination, mais là, on s'en fout un peu puisque l'eau du seau vient essentiellement de toute façon du bassin. Voilà donc c'était un peu la fin des soins puisque Brewster ça va être la même chose euh, en continu un petit peu plus long. Et bien profitez bien de vos poissons, prenez bien soin d'eux et puis euh, bonne journée.